La faiblesse sexuelle et l'éjaculation précoce mais d'abord il faut comprendre quelque chose au niveau de la faiblesse sexuelle quand on parle de la faiblesse sexuelle bon il peut s'agir donc de deux choses c'est que l'érection elle est là mais elle est je vais dire le pénis devient mou c'est à dire il reste toujours mou voilà ça c'est aussi une faiblesse sexuelle et l'autre type de faiblesse sexuelle c'est que l'érection elle est correcte mais elle ne dure pas voilà ça c'est ce qu'on peut mettre dans la faiblesse sexuelle Maintenant, dans l'éjaculation précoce, c'est que la personne commence l'acte, quel que soit euh, bon, le, la patronne avec le, euh, laquelle il le fait, quelques instants après, sans être satisfait, il éjacule. Et quand il éjacule, ça suit directement, c'est-à-dire ça, ça appelle à une faiblesse sexuelle. Et pour d'autres, c'est que c'est fini. Ils ne peuvent plus reprendre l'acte sexuel. Euh, ça ne va que faire peut-être le lendemain ou trois jours, quatre jours après. Euh, concernant les causes de la faiblesse sexuelle, nous avons par exemple l'hypertension artérielle ou l'hypertension musculaire également. Nous avons le diabète. Le diabète aussi en a une cause. Euh, il y a les hépatites, beaucoup plus, qui attaquent le foie, donc qui font qu'on peut souffrir donc, de la faiblesse sexuelle. Bon, Il y a aussi le stress. Le stress, parce que quand vous stressez, c'est que l'organisme se contracte. Alors que quand on parle de l'érection, c'est que euh, les muscles donc de la verge doivent se décontracter. D'abord, euh, il faut faire les analyses concernant le diabète, concernant donc l'hépatite. S'il n'y a pas rien de tout ça, donc on peut voir maintenant si c'est le vieillissement. Si ce n'est pas le vieillissement alors, on propose une solution, donc, et la personne commence par prendre pour pouvoir finir avec ce mal. Bon, on ne peut pas en guérir définitivement et puis ce serait fini. Non, mais on peut augmenter les durées. C'est-à-dire, quoi, la personne prend les produits pour une semaine ou deux semaines et attend donc un an, peut-être, avant de reprendre le même produit. On ne peut pas dire qu'avec un seul produit, je vais finir définitivement avec les faiblesses sexuelles. Pour nous contacter, ceux qui sont sur WhatsApp, ils peuvent nous appeler... C'est-à-dire, nous écrit aussi sur le 00229 97 35 12 37. Ou bien le second numéro, c'est le plus de 129 95 36 04 86. Nous avons un cabinet à Cotonou où nous recevons donc des patients pour leur euh, trouver les solutions à leurs différents problèmes de santé. On a fait les sciences naturelles à l'université et. Puisqu'on on souffrait donc d'un mal qui euh, fait encore un, un, un périr beaucoup d'enfants africains actuellement. Je veux parler de la drépanocytose. Et notre professeur de génétique nous avait dit qu'il n'y avait rien pour les drépanocytaires. Mais après, on s'est lancé dans les recherches jusqu'à trouver. Et on s'est dit, bon, ça veut dire que comme ça, il y a encore solution pour d'autres maladies dites incurables jusqu'à présent. Et puis, on a continué jusqu'à ce qu'aujourd'hui, on est à un point où. On peut guérir de certaines, ça à dire on peut guérir certaines maladies en moins de, cest à en un temps record.